Bonjour à tous dans cette séquence nous allons aborder rapidement le mécanisme Auto Layout. Auto Layout a été introduit avec iOS 6 donc ça fait déjà un certain temps et l'idée c'était d'intégrer le système de contraintes de storyboard dans euh, le mode programmatique avec la possibilité de définir des contraintes fixes, des contraintes relatives entre des objets ou de manière absolue. En fait l'idée c'est de faciliter l'usage des tailles multiples d'écran. Quand ça a été introduit on commençait à avoir de plus en plus d'écrans différents. Et puis euh, il y avait déjà l'iPad, il y avait déjà deux tailles d'écran pour l'iPhone. Euh, les développeurs Apple devaient sentir que ça allait probablement plus se multiplier que se simplifier. Et donc par conséquent, c'est une autre manière d'approcher euh, le mode euh, programmatique. Euh, sachant que bien évidemment, quand vous êtes en storyboard, il vous génère ces fameuses contraintes et vous pouvez même les bidouiller à la main. Il y a deux utilisations de ces contraintes. La manière que je qualifierais de complexe où vous les construisez à la main. C'est les mêmes contraintes que celles que vous voyez dans Storyboard que vous êtes parfois obligé de manipuler à la main pour que ça ne plante pas. Et puis il y a la manière plus simple via un langage qui s'appelle VFL pour Visual Format Language qui vous permet en fait de définir via des chaînes de caractères des contraintes verticales et des contraintes horizontales que vous allez ensuite attacher à des objets. C'est cette approche là qu'on va voir, pour l'autre je vous renvoie au fantastic manual. Les principes de l'approche simple et puis il y a une transposition pour l'approche compliquée mais c'est à peu près la même chose. Vous allez créer des vues. Et vous avez en fait euh, une méthode ou un attribut. En fait c'était une méthode autrefois maintenant dans Swift 3 c'est devenu un attribut. Par contre dans euh, Objective-C c'est un accesseur, Donc c'est une méthode. Vous avez en fait un attribut translate mask. Tout constraint et en fait si vous euh, le positionnez à la bonne valeur qui est false et eh bien euh, vous allez activer le mode auto layout. Donc là ici vous passez par l'accesseur, le setter, là vous le faites directement. Ensuite vous devez construire des contraintes. Donc une contrainte, vous utilisez un type qui s'appelle NS layout NSLayoutConstraint euh, et toutes les contraintes vont être de type constraint et vous allez en fait euh, les construire. Alors pour les construire, on peut les construire avec une méthode constraintWithVisualFormat et c'est là que vous allez transmettre une chaîne de caractères dans ce fameux langage VFL. Sinon vous avez d'autres méthodes pour pouvoir les construire à la mano. Et ensuite, vous allez les appliquer aux différentes vues. Alors par contre, il faut bien identifier l'endroit dans la hiérarchie où vous le mettez. En fait, l'idée, c'est que vous allez le mettre dans la vue qui va inclure les éléments que vous allez placer. Donc c'est là que vous mettez les contraintes et les contraintes sont d'ailleurs potentiellement réutilisables. Alors bien évidemment il faut faire attention si vous avez des contraintes qui sont contradictoires au moment de l'interprétation ça va planter pas à la compilation mais à l'exécution. Vous allez vous prendre l'exception. Regardons un petit exemple. Donc c'est une application qui vous offre un certain nombre de, de visions. Donc là ici vous voyez j'ai différentes vues et par exemple vous voyez que euh, lorsque je change euh, l'orientation et eh bien euh, tout a été proprement défini. Donc je peux regarder celle-là aussi, vous voyez là euh, c'est correct aussi. Ici je regarde celle-là et euh, c'est entièrement géré. Et en fait, toutes ces vues sont programmées en Auto Layout. On va regarder cela. Je vous montre rapidement ce que ça donne sur Grand Terminal. Et vous voyez que euh, le système Auto Layout, euh, eh bien euh, s'adapte très très bien euh, aux grands euh, terminaux. Vous voyez que ici je change et euh, vous voyez que toutes les vues sont euh, exactement conformes à ce que j'ai euh, décrit que ce soit dans une orientation ou dans l'autre. Regardons les sources. Alors pour l'instant vous avez vu dans mon application qu'il y avait un truc qui s'appelle en bas un tab-bar. C'est juste pour regrouper dans une application euh, tous les éléments que euh, je voulais vous montrer. Et on ne regardera pas ce code pour l'instant puisque c'est quelque chose qu'on verra plus tard dans une séquence ultérieure. Donc ça c'est euh, le view controller. Donc j'ai ici un init with number qui va me permettre de dire, euh, euh, d'activer différentes contraintes, jeux de contraintes et donc différentes présentations. Regardons le début du viewcontroller.m donc j'ai ici un certain nombre d'attributs donc j'ai en fait essentiellement deux vues, enfin trois vues, deux vues et un label que je vais m'amuser à placer. Vous oubliez ceci, encore une fois ce sera discuté plus tard c'est lié à la gestion de ces fameux tab bar et ensuite j'ai un viewdidload donc où bah, tout simplement je construis euh, les vues. Vous voyez que euh, je positionne l'attribut qui va me dire que je vais utiliser les contraintes systématiquement à nos. et euh, ensuite eh bien j'ajoute les vues, je fais euh, le release euh, quand c'est nécessaire et puis en fonction de la valeur que j'ai attribuée à l'initialisation de ma vue eh bien je vais appeler euh, différentes primitives de positionnement et on va regarder ces primitives de positionnement qui vous donnent les différents euh, arrangements que l'on a vus. Ceci est la première donc c'est assez facile vous voyez je suis en vertical. donc là ici j'ai euh, rouge qui fait 100 euh, là ici rouge fait 200 euh, en euh, horizontal donc en fait ici c'est une euh, contrainte en largeur et en hauteur d'un objet. Et vous voyez que l'objet ici, je l'ai défini dans un dictionnaire. Donc rouge, ça correspond à la vue qui est rouge, euh, jaune à la vue qui est jaune et la à la vue qui est la belle. Donc alors, évidemment, là, dans ces contraintes là, je ne défini, je ne référence pas toutes les contraintes de mon dictionnaire puisque j'ai trois vues dans ma vue, euh, dans mon vue contrôleur pardon, euh, qui sont euh, à placer. Mais euh, on verra dans d'autres jeux de contraintes, je les utiliserai toutes. Et ici, là par contre, vous voyez, ça devient une référence par rapport à une bordure. Donc ça, c'est le bord. Là, je dis j'ai 20 points et là, je dis j'ai rouge. Et rouge qui va respecter les contraintes qui sont là. Et puis ici, horizontalement, j'ai 10 points et j'ai rouge. Donc ça, si je l'exécute, vous avez vu, eh bien c'est cette orientation-là. Voilà ce que ça donne sur un terminal à la verticale et voilà ce que ça donne sur un terminal à l'horizontale. Le deuxième positionnement, donc j'ai toujours ici mon dictionnaire qui associe les, les, les, les termes rouge, jaune et label euh, aux différentes vues qui sont spécifiées. Vous voyez que je pourrais réutiliser les contraintes il suffirait que je transmette un dictionnaire qui soit différent. D'accord Si je décide que rouge, c'est la vue jaune et que. Ben en fait, le même jeu de contraintes sera utilisable simplement, j'aurai une permutation de mes vues. Ici, je dis que la rouge, elle fait verticalement 100 points de large. Euh, et puis ici, euh, je dis que j'ai euh, verticalement euh, un v-spacing. V-spacing ici, c'est également un autre dictionnaire dans lequel j'ai spécifié les distances. Donc ici, j'ai v-spacing et h-passing qui sont de la valeur 30 et 10 respectivement. Donc ici, je peux référencer v-spacing et vous voyez, en fait, il faut que je passe le dictionnaire des distances ici. Et puis ici, je référence rouge qui est dans les euh, références, enfin dans le dictionnaire, euh, qui décrit les vues. Et donc ici, j'ai la même chose. Donc ça ressemble un petit peu à ce que j'ai fait euh, précédemment. Et voilà ce que ça donne toujours sur mon terminal à la verticale et sur mon terminal euh, à l'horizontale. Euh, j'ai un peu la même chose mais fait de manière différente en particulier en n'ayant pas de valeur immédiate mais en des valeurs qui sont paramétrables. Ce qui est intéressant c'est que ici bien évidemment ça pourrait être le résultat de calcul. Regardons euh, la troisième, euh, troisième layout qui s'appelle 2, Je commence à compter à 0. Donc ici, vous voyez que je n'ai pas de valeur de positionnement de l'intérieur de ma vue. J'ai simplement dit, ben voilà, en fait, si je regarde verticalement, je veux 20 points en haut, 60 points en bas, et tout le reste, c'est ma vue rouge. Et là ici, horizontalement, je veux 10 points à gauche, 10 points à droite, et au milieu, c'est ma vue rouge, et tu me l'adaptes. Donc ça, si j'exécute, ça me donne ceci. Vous voyez, donc là dans euh, le terminal euh, à la verticale et le terminal à l'horizontale. Euh, C'est assez cohérent par rapport à ce que j'ai indiqué. Regardons encore un nouveau layout. Donc Ici j'ai euh, le rouge qui fait euh, 100 de hauteur et le jaune qui fait 100 de hauteur. Et ici j'ai dit que horizontalement j'ai 10 points, le rouge 10 points, le jaune 10 points donc j'ai donné une contrainte verticale mais pas de contrainte horizontale verticalement je dis que le rouge est à 20 points du sommet verticalement je dis que le jaune est à 20 points du sommet et je dis également que le rouge est égal au jaune à l'intérieur donc en fait je vais les équilibrer parce que je pourrais simplement avoir ici 200 points et ici euh, l'espace restant c'est en fait la largeur moins 230 points. Et donc euh, si j'exécute ça et eh bien j'ai obtenu cette orientation là vous voyez donc ici j'ai bien mon carré rouge qui est à côté de mon carré jaune et ici c'est la même chose et j'ai bien à chaque fois 10 points ici là et là et les deux sont en haut de 20 points et puis ici j'ai bien 100 points. Regardons le cinquième layout. Donc ici vous voyez j'ai horizontalement jaune et rouge qui sont côte à côte. Ici euh, verticalement j'ai 80 points rouges sur 100 points et puis la même chose avec jaune. Et puis j'ai les deux carrés qui sont égaux en largeur. Euh, et donc ça veut dire que vous voyez, on sent bien que euh, là ici ils vont euh, toucher euh, le bord de l'écran et ils vont être au contact. C'est clair. Hein. On le voit très, très bien ici. Euh, donc là, vous le voyez euh, sur le terminal vertical et le terminal horizontal. Et euh, bon, je n'ai pas fait de calcul ici pour changer la hauteur en fonction de la hauteur de, de, de la barre. Ici, c'était une barre de navigation. On verra ça dans des séquences ultérieures. Et enfin, mon sixième et dernier layout. Donc Ici, j'ai toujours jaune et rouge qui sont au contact. Ici j'ai 80 points, ici j'ai rouge qui fait 100 points de verticale, jaune qui fait ce qu'il faut et puis euh, 60 points depuis le bas. Et vous voyez que là aussi à l'horizontale ils sont au contact et ici j'ai rouge qui est égal à jaune et sans surprise eh j'obtiens ici une espèce de damier euh, où effectivement eh j'ai un point de contact qui est simplement euh, un coin entre mes deux vues rouge et jaune. Ah ben excusez-moi il y en a une septième, quand il n'y en a plus il y en a encore. Donc ici je vais utiliser mes trois vues. Donc ça ce sont des contraintes verticales que je positionne. Je veux que euh, mes deux vues aient 100 points de hauteur et ici le label 20 points de hauteur. Et ici je dis vous voyez j'ai le bord 10 points, rouge sur 100 points, j'ai mon label jaune sur 100 points, et puis ici 10 points et euh, ce que j'indique c'est qu'ici euh, verticalement rouge était à 80 points du haut, jaune est à 80 points du haut et le label est à 120 points du haut et euh, là si je regarde ce que ça donne et eh bien j'ai cette espèce d'alter avec le coucou au milieu que vous voyez bien et effectivement euh, et vous voyez que la largeur du label c'est le seul pour lequel il n'y a pas de contrainte, et bien effectivement a été adapté à la largeur de mon écran en fonction de l'orientation. Et ben voilà en guise de conclusion si vous avez aimé le mode kindergarten avec storyboard, si vous avez aimé le mode de gros geek avec euh, Xcode sans storyboard et eh bien vous aimerez probablement auto layout. Euh, C'est un peu prise de tête parfois la définition des, des contraintes euh, mais euh, ça marche assez bien. Alors il y, y a quelques manques, la notion de, de, de, de flexible space qu'on trouve dans euh, les barbeton button items, moi je trouve qu'elle est assez sympa, euh, on l'a pas vraiment ici. On arrive à l'art, produire, hein, mais on ne l'a quand même pas vraiment. Euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est combinable avec Storyboard ou l'approche programmatique que je qualifie de classique. En fait, hein, vous pouvez parfaitement penser dans une vue, vous allez avoir des sous-vues qui vont être organisées avec Auto Layout et d'autres qui vont être organisées sans Auto Layout. La prise de tête n'est pas la même. On a vu dans Storyboard, on gère le fait que ah zut j'ai mal, double contrôle cliqué, machin quelque part. Dans le mode programmatique on gère ouh là là je me suis planté, ouh là là des coordonnées ça va pas du tout, ah c'est pas le x, c'est pas le y. Et là ici on va gérer d'autres types de problèmes, en particulier les contradictions qui peuvent apparaître entre différentes contraintes. Par contre on a la prise en charge de hiérarchie de vue. Et effectivement, si vous arrivez à visualiser les choses, c'est quand même assez génial. Et honnêtement, c'est un outil, on ne va pas en reparler beaucoup plus que ça, mais si vous avez l'occasion d'utiliser, il ne faut pas hésiter. Avec un peu d'expérience, on finit par plus trop se planter et plus trop perdre de temps. Et puis avec AutoLayout, vous avez la prise en charge gratuite de la rotation, mais aussi des variations de vue liées au mode side by side, comme vous avez vu. Donc c'est quand même assez confortable et bien évidemment en Swift, les principes sont identiques. Les méthodes, elles ont à peu près le même nom. Bien évidemment, euh, les noms des contraintes sont parfois raccourcis, mais il euh, n'y a pas euh, de souci avec ça. Euh, le code est aussi lisible et aussi facile à construire qu'en Objectif C. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.